Salut, c'est Martouf Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu philosophique, mais très pratique. La meilleure organisation possible n'est pas celle qui est parfaite, mais celle qui fonctionne. Alors c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le domaine des organisations opales, la gouvernance partagée, aux autres choses. Quand on cherche à créer une organisation, il y a toujours plein de gens qui ont des bonnes idées, qui disent « l'organisation parfaite c'est comme ça, c'est celle où il faut faire ça !» Ça marche pas toujours j'ai pris un exemple quelle est la carotte parfaite alors imagine toi une carotte ok j'en ai pris une Tadam voilà je bosse dans une épicerie participative je m'occupe des fruits et légumes et on reçoit des carottes alors dans l'imaginaire une carotte c'est à peu près ça Là, on voit déjà que elle est pas tout à fait parfaite que le cône n'est pas exact mais ça c'est une carotte parfaite parce qu'en fait dans cette épicerie, on reçoit aussi toutes les carottes, celles qui n'ont pas passé au tri. Parce que dans les magasins, on trie les carottes. Voilà une vraie carotte. Alors on peut comparer. Tadam Ça avait bien commencé et ça a fini un peu n'importe comment. Il y avait un obstacle, il y avait quelque chose. Ben on, on a fait avec, on a avancé et ça, ça marche. Mais c'est pas fini. Ça, c'est une vraie carotte. Ça, c'est une magnifique carotte. Ça, c'est une magnifique carotte qui, qui part vraiment dans tous les sens. Pladam Plusieurs sortes de carottes. Tadam Donc ça, c'est l'archétype. Puis en fait, ça ne sert à rien de faire quelque chose qui est parfait. Il faut être perfectible. Et il faut faire quelque chose de fonctionnel. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Celui qui veut attendre d'être parfait avant de faire quelque chose, ben, il va attendre souvent très très longtemps. S'il veut que tout le monde soit d'accord, il va attendre très longtemps. Et ça ne va jamais marcher. Donc il faut déjà faire la philosophie du premier pas. Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans la direction Donc là, ça demande d'avoir une raison d'être. Dans quelle direction on va Quel est le but Là, la carotte, elle sait qu'elle va creuser. Elle descend, elle fait des tours, il y avait un caillou là sûrement. Du coup, elle tourne autour. Là, il n'y en avait pas parce qu'on met de la bonne terre sablonneuse, etc. Là, elle tourne, puis elle va y arriver. Et ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'être parfait individuellement. C'est d'être perfectible. Si on s'ouvre à la perfection, on va y arriver gentiment, mais en s'améliorant. Mais si on veut absolument être tout de suite comme ça, ben, on ne fait rien, on n'avance pas, et puis c'est dommage. Donc l'idée ici, c'est je te rappelle cette philosophie du premier pas, on y va, on avance. Il y a le Marshmallow Challenge qui permet d'expérimenter ça. Il faut construire une tour avec le marshmallow le plus haut possible, avec des spaghettis. Et on a un temps limité pour ça. Et bien il se trouve que ceux qui sont les moins bons, c'est les gens qui sortent d'école de commerce. Et dans les meilleurs, c'est les gosses de 5 ans au jardin d'enfants. Et oui, parce qu'ils n'ont pas d'a priori, ils bossent tous ensemble, ils réfléchissent pas, ils avancent, ils construisent un truc qui est bizarre, mais qui marche parce que finalement, les gens de l'école de commerce, ils construisent un truc qui est foireux, qui finit par s'effondrer et dans le temps limite, on n'arrive pas à le reconstruire. Donc voilà, je te laisse méditer à ça. A plus